Salut à tous, moi c'est Laura et avec Elisabeth, on va vous présenter Les Beaux Jours, le nouveau lieu convivial, culturel et solidaire au cœur de Thionville. C'est ici, au 34 rue de la Tour, que nous allons créer le lieu dont nous avons toujours rêvé. Les Beaux Jours, c'est avant tout un lieu accueillant, chaleureux, un lieu convivial. On va pouvoir y venir pour boire un café, prendre un apéro, manger des produits locaux et bio, se poser, travailler, et discuter tout simplement. Et c'est aussi une offre culturelle, une offre culturelle plurielle, en lien avec des associations et des acteurs du territoire. On pourra y trouver des débats d'actu, des rencontres littéraires, des rencontres avec des entrepreneurs du territoire. On pourra aussi y voir du spectacle vivant, des expos. Et bien sûr, il y aura une offre de livres sur place. Tout ça dans une démarche solidaire, parce que un de nos engagements est de permettre à des personnes éloignées de l'emploi d'en trouver un, et de le garder grâce à un accompagnement personnalisé et à des formations. Notre pari, c'est l'inclusion par l'emploi. En parallèle, nous misons sur notre économie locale. Producteurs, commerçants, artisans et start-up de Thionville et des environs pourront proposer leurs produits dans nos étagères de vente, toujours en priorisant le circuit court, le bio et le local. Vous retrouverez au beau jour une conciergerie solidaire. Nos concierges sont à votre disposition pour s'occuper de toute l'organisation et la logistique autour de tous vos besoins. Se faire livrer des courses, livrer un colis, trouver un artisan, etc. Notre comptoir de service sera au sein des Beaux-Jours et nous aurons également un comptoir mobile en quai de la gare de Thionville tous les matins et tous les soirs pour les frontaliers notamment. On a groupé autour de nous des commerçants, des producteurs, des artisans, des associations, des entreprises et des citoyens pour donner corps à ce projet qui nous tient à cœur et créer une communauté autour des Beaux-Jours. Cette communauté, elle n'est rien sans vous. On a besoin de votre soutien. Alors prenez part au financement participatif, parlez des beaux jours autour de vous, soutenez-nous sur les réseaux sociaux et ensemble faisons venir les beaux jours